Hello je suis pas du tout euh, en confiance avec mes cheveux. Là, ils sont en train de sécher et ils sont... Bah, ils sont là, quoi. Genre, euh, ils sont beaucoup là et je suis pas très à l'aise. C'est forcément ce qui me met le plus en valeur. Mais, j'avais envie de filmer, puis tant pis. Il hein. faut apprendre à s'aimer au naturel. Oui, on dit toujours ça quand ça nous arrange. Parce qu'après, c'est beau de le dire, mais bah, il faut le faire. Bref. Bonjour Vous allez bien C'est Léa Chou. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur euh, ma chaîne de vlog, j'ai trouvé un taf à côté du YouTube. Ça fait que bah, maintenant, j'ai plus trop de avec YouTube. Si j'ai envie de dire nique la monétisation, je dis nique la monétisation. Si j'ai envie de faire une vidéo qui n'est pas d'habitude, je... En gros, maintenant, ça va être freestyle. Hein. Je vais faire des vidéos quand j'aurai envie d'en faire euh, parce que j'ai envie de les faire. Je, faire. je vais continuer à faire plein de vidéos. J'ai plein de choses à vous proposer, notamment en psycho et tout et tout. S'il y a des YouTubeurs que vous aimez, des chaînes que vous avez découvertes ou des trucs qui sont cool, etc., Partagez-les, je veux vraiment que mon espace commentaire, ça soit un espace avec plein de chaînes à découvrir, etc, etc, plein d'amour, plein de positivité, que quand on scroll, il y a plein de chaînes et qu'on se dise « ouais, on va aller visiter lui, on va aller visiter elle, et puis c'est tout, on est content ». Je vais vous avouer un secret, et en fait, mon putain de micro qui est ici ne marchait pas une seule ou unique chance sur 15 que ça fonctionne pas, et ça fonctionne pas est-ce que vous allez bien? Je demande toujours ça. Est-ce que votre rentrée s'est bien passée? Moi, oui. Mais je vous en parlerai plus dans ma chaîne de vlog. Du coup, il faut me suivre sur Pochou et sur Instagram. Non, bref, aujourd'hui, je vous retrouve en bon mood puisqu'on est mercredi, c'est la reprise. Enfin, je vous ai demandé des youtubeurs, vous, vous m'en avez cité pas mal. La première que je vais vous partager, c'est Charlie Danger. Danger, danger, danger, danger. Qui est donc la chaîne La Revue du Monde. C'est la seule et unique youtubeuse dont j'ai pas vraiment d'anecdote à vous raconter puisque je ne la connais pas. Mais j'ai envie de vous la partager aujourd'hui parce que c'est vraiment une chaîne trop cool. Si, quand j'avais été ado, elle avait été ma preuve d'histoire, je pense que je pense que toute ma vie aurait été différente, c'est tout. Il y a une façon de raconter les choses, il y a un montage, il y a ci, il y a ça. Enfin bref, une personnalité du charisme qui fait que quand je regarde ces vidéos, je suis passionnée. Après, il faut savoir qu'à 15 ans, l'école et moi, c'était pas la grande histoire d'amour. La seule chose que je voulais faire, c'était faire de la télé-réalité, devenir populaire, trouver un mec. Et puis voilà, genre un mec beau gosse et tout, en mode kéké et tout. Voilà, c'était mes projets d'avenir hein, quand j'avais 14-15 ans. Je m'en foutais de ce qui se passait de l'autre côté du monde, je m'en foutais de ce qui se passait de l'autre côté de ma rue. J'étais très con à cet âge. Mais je pense qu'à 15-16 ans, c'est l'âge où on a le droit d'être con, d'être prétentieux, d'être... Franchement, on mérite des claques, hein, mais franchement, si à un âge où pouvais être con, c'est vraiment cet âge. Après, en grandissant, ne le soyez plus. Prenez de la maturité, restez pas con, évoluez. Mais vraiment, partez d'une base un peu nulle, vous pourrez que vous améliorer. Mais c'est vrai que voilà, genre avant, je m'en foutais, alors que maintenant, bah, avec les études et tout, avec tout ce que je fais dans la vie, Enfin franchement, quand on me demande les questions genre... Euh, oui, Première Guerre mondiale, prise de la Bastille, etc., etc., et que je me retrouve à bégayer en mode non je trouve ça pas du tout pro et je trouve ça plutôt inquiétant, donc maintenant je suis plutôt à, à jour sur l'histoire de la France sur la géo, sur tout ça, et euh, ces vidéos euh, à Charlie elles sont vraiment trop cool, vous apprenez plein de choses, donc si vous voulez découvrir une chaîne, je vous la conseille voilà la. Voilà. ensuite vous m'avez cité Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie, j'ai voulu en parler parce que vraiment, j'ai pas mal de choses à dire de toute façon j'ai toujours pas mal de choses à dire euh, parce que Léa a une évolution que je trouve plutôt dingue, clairement en gros, moi j'ai connu Léa parce que je suis une vieille, un petit dinosaure voilà, on hein, commence à faire les années qu'on on est là, on traîne sur Youtube, on est bien on est content mais on vit j'ai connu Léa dans la plus sombre de ces périodes je pense celle où il euh, y avait un hashtag qui traînait sur elle, ça date fortement et c'est vrai que moi j'ai jamais trop suivi euh, Léa parce que de 1, j'aimais pas forcément son contenu, en fait il y avait des fois j'aimais bien, quand elle parlait d'école ou enfin bref de trucs un peu plus plats j'aimais bien, mais euh, dans les vidéos de Léa, enfin en tout cas dans ses premières vidéos je voyais une fille qui avait besoin de validation. Vraiment de façon assez poussée, en mode oui, regardez, euh, comme j'ai une vie de ouf, comme j'ai une vie d'incroyable. Elle vendait un cliché pour moi qui n'était pas sa vraie vie. On sentait que c'était forcé. Des youtubeurs là, maintenant que, que je connais de la, dans la vraie vie et que je connais depuis longtemps, qui font un peu ça. Et moi, ça me gêne. Genre, je m'en fous que t'aies une vie pas passionnante, mais sois toi-même. Et c'est vrai que dans ces vidéos, j'avais trop l'impression de ça. Et du coup, j'aimais pas, je la trouvais très fausse. Par contre, le hashtag, ça, je, genre, je suis vraiment contre le bully sur internet je trouve ça trop facile, genre, ok, peut-être que voilà, elle racontait des mythos, j'en sais rien, j'ai pas forcément suivi tout le débat. Est-ce que ce genre de choses justifie d'être un connard sur les réseaux sociaux Et pour moi, la réponse est non, ok, t'as pas quelqu'un, etc., t'es pas d'accord, tu peux donner ton avis, mais de là à insulter, à te foutre de la gueule ouvertement, enfin bref, genre, on a beau dire tout ce qu'on veut et vous avez beau penser ce que vous voulez quand vous faites ça, c'est vraiment un réel mal-être de votre personne. Genre, vraiment, que vous l'assumez ou non, je m'en fous. Je vous le dis, en psycho, on le voit très bien. Quand vous êtes là à blablater sur la vie des gens, à être aigri, méchant, c'est que dans votre vie, il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas le débat. Donc, en soit, elle prenait cher. Et je l'avais rencontrée personnellement à. Euh, parce qu'en fait, j'avais entendu beaucoup de choses. Où il est allé hautaine, elle est froide, elle est ci, elle est ça. Nanana, nanana. Et moi, je l'ai rencontrée à un événement qui s'appelait. Un live qui s'appelait On s'exprime. Je l'ai rencontrée, on a discuté. En soit, une fille très polie, très gentille, qui n'a pas été froide, qui n'a pas été honnête, hautaine, etc. Après, moi, c'était j'étais un peu impressionnée encore à cette époque, c'était mon début sur Youtube et c'est vrai que franchement elle était très cool avec moi. Et bref la vie a fait que, elle a eu un petit bout de chou et là il y a eu encore pas mal de haine parce que Léa était enceinte, elle était jeune et que Sam Sam était en école etc et encore une fois là je sais que j'ai entendu des choses, ça m'a un peu, un peu saoulée dans le sens où j'ai toujours pensé que Léa était une fille très intelligente et que si elle faisait un enfant c'est qu'elle était prête et qu'elle était pas là en mode euh, oui je le fais comme en mode pour les abonnés etc j'ai jamais pensé ça d'elle, je pense qu'elle était prête et quand je la vois faire aujourd'hui, j'en suis convaincue que c'était une bonne chose pour elle. Aujourd'hui j'aime beaucoup ce que fait Léa, j'ai redécouvert une Léa que je ne voyais pas avant, une Léa qui est bien, qui est heureuse, qui est épanouie, qui a son rythme de vie et j'aime beaucoup ses vidéos sur l'éducation positive, j'aime beaucoup euh, les vidéos sur son parcours, sur sa vie, tout ça je trouve ça vraiment très intéressant et je pense qu'elle est devenue beaucoup plus mature c'est devenu une petite maman aussi sur Youtube et pour vous, et voilà en plus avec moi personnellement elle a toujours été très gentille donc j'ai une petite anecdote nulle, mais euh, avant tu mets mes vidéos, je suis dans mon lit, je me couche, je réfléchis à ce que je vais dire. Dans la salle de bain, je me répète mes trucs et tout, je me dis, ouais, je vais me dire ça, ça c'est un peu avec mes tocs. Sauf que quand j'arrive devant la caméra, là je me sens tellement con, genre je suis en train de parler toute seule, à un mur. <rire> ensuite euh, la youtubeuse dans la même lignée que vous m'avez beaucoup demandé euh, c'est Phoenix. Marie alias Enjoy Phoenix. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur Marie, je pense que c'est sur la personne sur qui je vais avoir le plus de choses à dire parce que j'ai en toute sincérité j'en ai jamais parlé etc mais j'ai toujours eu une relation amour-haine avec Marie. Enfin petit fun fact, de choses que je n'ai jamais réellement racontées. À l'époque j'avais lancé mon blog à l'époque où j'étais un dinosaure un petit dinosaure encore. J'avais lancé mon blog et, il, et franchement il marchait plutôt pas mal donc je, je tryhardais sur mon blog et tout nanana j'étais bien, je regardais les stats et tout, j'étais... Voilà. Et puis un jour, il y a un blog qui a débarqué qui est passé devant moi en deux jours alors que le blog venait d'être créé. J'étais en mode, mais t'es qui toi Tu sors d'où Puis j'ai vu que c'était Marie. Et ah, ça m'a mis la haine! Sérieusement, du coup, je suis allée sur YouTube et j'ai vu qu'elle était sur YouTube, qu'elle était connue, etc. Et j'étais en mode Ah, d'accord. Bon, du coup, j'ai découvert YouTube et j'ai continué ma vie. Elle a continué la sienne. Euh... Et ensuite, j'ai lancé ma chaîne YouTube beaucoup plus tard. Et au début de cette chaîne-là, sur cette chaîne-ci, on faisait des putains de tirages au sort, de concours. Genre, en gros, je faisais des concours sur le blog et je tirais au sort. Ensuite, elle a fait un meet-up à l'époque. C'était genre, c'était une des premières youtubeuses qui faisait des meet-up sauvages. Genre, réellement sauvages, sauf qu'il y avait énormément de monde. Et j'étais allée à celui de Toulouse. Euh, du coup, elle avait fait son meetup et il euh, y avait Léo qui avait dit ah euh", bref il y avait des gens qui avaient dit ah oh, la chaîne de Léa Chou », du coup ils avaient parlé de ma chaîne ça m'avait fait de la pub etc mais surtout ce jour là ce qui s'était passé c'est qu'on était venu à plusieurs reprises me demander si on était de la même famille genre en mode t'as vu c'est ta cousine c'est sa soeur j'entendais des trucs de partout on était venu me demander des autographes parce qu'ils pensaient que j'étais sa soeur après on était venu me demander des autographes parce que si je venais me lancer et j'étais trop contente c'était la première fois et tout oh là là mais bref j'étais jeune le problème c'est que on m'a toujours toujours toujours dit que j'avais des airs de ressemblance avec Anjoy Phoenix alors à la fois ça m'a apporté énormément d'abonnés mais à la fois, ça m'a énormément cassé les couilles pour deux raisons. Parce que, euh, première raison, euh, d'où D'où Moi, je suis un être humain totalement composé, je ressemble à moi-même. Et pourquoi ça serait Marie, moi qui ressemble à Marie, et pas Marie qui me ressemble alors que je suis plus vieille qu'elle Voilà, <rire> c'est ce que je me disais parce que j'étais pleine de fierté et que j'étais en mode hé eh oh frérot, ça me saoule Le truc, c'est qu'on me disait tout le temps ça. Du coup, j'ai changé de couleur de cheveux un peu à cause de ça. Parce que ça me cassait les couilles d'être toujours ramené à ça. Parce que ben, la deuxième chose, c'est que c'était pas fait propre en fait. C'est soit on me dit ouais, t'es un fait Joy Phoenix, ou euh, ouais, euh, ça c'est un Joy Phoenix Leader ou c'est joy Phoenix en plus belle, ou ou joy Phoenix en plus moche, Enjoy Phoenix en plus mince, Enjoy, Enjoy Phoenix en plus, plus, plus grosse. Enfin bref, il y a toujours des comparatifs. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé de couleur de cheveux. J'étais bien et tout, je suis devenue brune et euh, Enjoy Phoenix est devenue brune. Du coup, on m'a refait ça. Ensuite, je suis redevenue blonde, Marie est redevenue blonde. Ensuite, j'ai fait gris. Elle a jamais fait gris, ça allait. Et ensuite, là, récemment, je suis devenue rousse. Après, Marie est devenue rousse et là, je commence à retendre en blonde. Et Marie dit, ah, oh, j'ai envie de revenir en blonde. Et c'est marrant parce que évidemment, elle le fait pas exprès. Elle est pas en train de se dire, ouais, je regarde. Ce que... Non, elle sent pas les couilles. Elle est à 10 de penser ça. C'est marrant parce qu'on a toujours les mêmes transition de cheveux, normalement beaucoup moins, on me le dit beaucoup moins, c'est bon, c'est passé, on est passé à autre chose mais euh, c'est vrai qu'il y avait cette photo là, elle avait fait polémique en mode qui sait, des gens qui disaient que je ressemblais, d'autres non, etc. Et je me souviens que j'avais écrit une lettre à Marie euh, à cette époque, des meet-up, mais il faut vraiment qu'elle la brûle, <rire> vraiment genre vraiment, en toute sincérité, honnêteté du recul, j'étais totalement jalouse de Marie, hein, genre totalement, et euh, bref, il y avait des histoires de ci, de ça, etc j'ai beaucoup entendu d'histoires sur Marie qu'elle avait fait ci, qu'elle avait fait ça, qu'elle était comme ci comme ça, j'ai toujours ouvert un peu trop ma gueule dans la vie hein. en tout cas avant, et puis j'étais un peu jalouse, donc totalement et puis du coup, j'ai pris part à des choses dont je n'aurais pas dû prendre part et j'ai dit des choses que j'aurais peut-être pas dû dire bon, pas des choses super graves non plus et j'ai cru ce qu'on me disait de façon bête et naïve finalement, avec le recul et le temps. Malheureusement, j'ai eu dû euh, parler avec Marie pour des, des choses qui ont fait qu'on a dû discuter ensemble, mais qui n'étaient pas des embrouilles entre elle et moi. avait coup, j'ai eu un premier lien avec elle et je me suis aperçue que je m'étais peut-être trompée sur Marie et que j'avais peut-être jugé de façon trop hâtive et que c'était peut-être un peu de la jalousie. Au fond, j'ai beaucoup d'attachement et beaucoup d'empathie. pas d'attachement, c'est pas le bon mot, mais j'ai beaucoup dans partie. Je me reconnais énormément dans elle. En fait, j'ai l'impression que Marie c'est une version de moi plus jeune. On a beaucoup de points similaires. Je pense que si je devais une youtubeuse à qui je ressemble le plus, ça serait Marie sincèrement. Même si aujourd'hui elle est en phase de recherche, qu'elle a encore énormément besoin de validation et elle a énormément besoin de plaire, d'être dans le regard, d'être validée par les gens et que cette phase moi je l'ai passée, et eh bien j'aime beaucoup ce qu'elle fait et après je l'ai jamais harcelée ni rien, hein, genre. Que je vous le dise, hein, c'était toujours euh, voilà, c'est juste que j'entendais des histoires et que je me suis fait un avis trop vite. Et maintenant avec le recul, je me dis putain, t'as été bête. Il y avait des choses devant tes yeux que t'as pas été capable de voir. Et maintenant que tu l'as vécu et que t'as du recul pour, bah t'es en mode ah et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de haine envers elle. Au contraire, je lui souhaite vraiment que des bonnes choses. Dernière youtubeuse et pas des moindres, c'est notre Lena situation qui est la reine du vlog. Euh, bon, par contre Lena, c'est la seule. Je peux pas me la blérer. Genre quand je vois sa tête, bon c'est pas Léna c'est vraiment... Je sais pas, Léna c'est... Comment décrire Léna Quand on me demande pourquoi tu regardes les vidéos de Léna, je ne sais pas. Je dirais elle a une motivation, elle a un aura, elle a un positivisme. Moi je regarde les vidéos de Léna. Quand je regarde les vidéos de Léna, j'ai envie de prendre mon sac à dos et aller décrocher la lune. J'aime beaucoup Léna. Alors pour les petites anecdotes, j'ai rencontré la première fois Lena, un événement de, de planète sushi à l'ancienne à Paris. Et je me souviens qu'il y avait des filles qui m'avaient dit Ah oh, c'est marrant, il y a Lena situation Bref, Je suis allée voir ses vidéos et puis j'avais kiffé, enfin j'avais bien aimé mais euh, j'avais pas forcément eu le temps de plus approfondir. Et euh, quelques mois plus tard j'étais chez une pote le soir et je l'attendais pendant des heures. Et là, je tombe sur de nouveau les vidéos de Léna. Et là, je commence à me taper des nuits blanches à regarder des vidéos de Léna. Ah, je me en mode waouh, mais elle nous apprend plein de choses, comment faire son feed Insta et tout. Je suis en mode waouh, ouais, tout trop bien et tout. Je l'ai trouvée, mais inspirante à balle et franchement, c'est super rare. Je pense que c'est une des seules vraiment dans ma vie que j'ai suivie autant. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment pas de chance avec le matos. Hein. Bref, on reprend du coup, je lui avais envoyé un message. Elle m'avait dit je t'enverrai des 4 en plus et plus et tout. Et, et j'avais donné mon numéro parce qu'à l'époque, je voulais faire des interviews de youtubeurs et elle n'avait pas encore percé du tout et je la trouvais grave. Inspirante et tout, enfin bref. J'ai eu l'occasion de la rencontrer l'année dernière, je crois que c'était au Energy Music Award. Il y avait Bilal et elle. elle est... Bilal était venue dire bonjour, euh, très gentil, Et elle aussi. En fait, quand elle était venue, elle avait dit euh, Salut, moi c'est Lena. Et en fait, elle était venue, elle s'était présentée auprès de moi. Et genre, ça m'a vexée de ouf. <rire> J'étais trop en mode vexée. La fierté mal placée, là, c'était vraiment le moment. Quoi euh, Je me dis Léna, elle a parlé à 300 000 personnes, euh, évidemment, qu'elle se souvient pas de moi. Vraiment, dans ces moments-là, cette fierté, vous la mettez dans un sac à dos et vous brûlez le sac parce que c'est super nul. J'espère clairement qu'elle qu sera heureuse parce que quand je regarde ces vidéos. Moi, je vois une jeune fille qui se cherche qui est en train de tâter le terrain de voir ce qui pourrait la rendre heureuse ou non etc et je vois plein de petites choses qu'elle montre pas forcément j'espère vraiment qu'elle trouvera ce bonheur parce qu'encore une fois elle le mérite mais bon après elle est jeune et on se cherche à cet âge et quand je regarde ses vidéos je suis ça me fait plaisir même des fois ses vlogs, il y a des vlogs où il se passe rien et pourtant je suis contente, je suis là posée devant mon écran et je suis contente de regarder son vlog et c'est tout Enfin, franchement voilà je lui souhaite que du bon aussi à j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai vraiment voulu partager du positif et du girl power je suis pas là pour descendre de dénigrer des gens. Il y a des choses chez des gens que vous aimez, des choses que vous aimez pas. Mais il faut pas se concentrer sur ce que vous aimez pas, il faut se rendre compte que c'est compliqué quand même à gérer le, ce que vous voyez et ce qu'il y a derrière. Elles osent, elles osent, et c'est des filles sur YouTube, et franchement... Je suis totalement derrière toutes ces femmes-là, parce que c'est des femmes qui entreprennent. C'était tout pour ma vidéo du mercredi. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends, vous, en commentaire, pour me citer plein de youtubeurs que vous aimez. Pourquoi vous les aimez, que ça peut être des hommes ou des femmes. C'est tout ce que j'avais à dire dans mon mercredi de pause. Demain, je reprends le travail. Je vous fais des, plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche. Ciao.